C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Le mercredi dernier, dans, ses confé dans sa conférence de presse quotidienne sur la COVID-19, le Premier ministre a, a dit, et je cite, nous voyons la courbe s'aplatir. Depuis lors, les, les experts médicaux ont rapporté trois des pires jours que l'Ontario a vécu en termes de nouveaux cas de la COVID-19. Aujourd'hui, l'association des hôpitaux de l'Ontario a ont sonné l'alarme parce que de nombreux hôpitaux opèrent en surcapacité dans de nombreux... Euh, Hôpitaux, dans de nombreux hôpitaux partout dans la dans la province. Et il est clair que nous faisons face aux conséquences des échecs du, du gouvernement de Ford. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est le moment de déclarer victoire alors qu'on a des milliers de nouveaux cas qui apparaissent chaque jour Réponse. Ce que je dirais à la chef de l'opposition officielle, nous avons un plan exhaustif en en anticipation de la hausse des cas de la COVID-19, on s'est préparé pour cela et on a préparé nos hôpitaux pour cela. Et ce que je dirais, nous sommes très reconnaissants aux hôpitaux d'avoir fait leur part et aussi aux travailleurs essentiels qui travaillent à chaque jour. Et les hôpitaux travaillent de leur mieux pour aider. Ils ont aidé les foyers de soins de longue durée, les foyers de soins de longue durée également, nous les aidons à prolonger leur disponibilité et en ce moment, ils sont déjà près à près de 100, près de 100 en termes de capacité. Et nous essayons de faire des rattrapages dans les arriérés. On ne veut pas que cela se répète. On veut s'assurer que les hôpitaux continuent d'opérer. C'est sûr qu ne veut que c'est terrible de perdre quelqu'un à la COVID-19, mais c'est également terrible de perdre quelqu'un à cause de, des opérations. Question complémentaire. Après la première vague de la COVID-19, les unités médicales et les laboratoires ont supplié pour avoir du financement. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent 65 des cas. Les hôpitaux font face à des déficits énormes et opère en surcapacité. Est-ce que le premier ministre va arrêter de prétendre que cette pandémie va disparaître toute seule et commencer à faire les investissements nécessaires pour rattraper et qu'on puisse arriver à où on devrait être Réponse, ministre de la santé. La réalité est, nous avons investi de l'argent depuis le début de la pandémie en termes de la recherche de contact on, on investit un, un milliard de dollars et la gestion de contacts pour qu'on puisse être en mesure de, de trouver d'où viennent ces contacts. Si une personne a été, a été contaminée, on essaye de trouver où est-ce qu'elle a été contaminée. On est à presque 95, 85%, 85 à 90 en termes de gestion de contacts en 24 heures de la contamination. On a investi également... De façon importante, dans notre secteur hospitalier, nous avons investi 935 millions de dollars en plus dans le secteur cette année. Ça a été la plus grande hausse en, dans des, des, depuis des décennies. Et nous avons également fait neuf autres investissements de centaines de millions de dollars, et je vais en parler plus tard. Chef de l'opposition officielle, les parents, les aînés, les propriétaires de PME paient le prix à cause des échecs du Premier ministre qui n'a pas su se préparer à une deuxième vague. Le Premier ministre peut admettre cela et lancer l'enquête nécessaire et ramener la gestion de contacts et la recherche de contact à où est-ce qu'elle est supposée être et assurer que les entreprises et les écoles ont le soutien nécessaire pour pouvoir survivre au cours des mois à venir. Au lieu de ça, le Premier ministre ignore les preuves et la ministre fait la même chose. Et, et les membres de son caucus ignorent et négligent les mesures de santé publique. Quand est-ce que le Premier ministre va s'assurer que euh, les, ses collègues suivent les, les règles et font les investissements nécessaires qui auraient dû être en place depuis des mois Réponse, ministre de la Santé, nous avons un plan exhaustif qui protège les Ontariens et qui anticipe tous les problèmes que la chef de l'opposition officielle vient de mentionner. La, la gestion des contacts, s'assurer que nous sommes prêts pour les opérations relatives à la COVID et celles qui ne sont pas relatives à la COVID. Nous avons investi 331 millions de dollars afin de créer des centaines de lits pour les soins intensifs et pour les soins de longue durée. Nous avons ajouté 139 lits pour les soins euh, intensifs et 1 349 euh, lits euh, supplémentaires en général, 116 millions qui ont, été, euh, euh, qui ont été alloués pour avoir 766 lits de plus dans 32 hôpitaux partout dans la province. Depuis le début de la pandémie, nous avons, bah, nous avons construit 332, 3, 000, 3 131 nouveaux lits d'hôpitaux pour faire face aux hausses dans les au milieu des patients. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Les échecs du gouvernement dans la préparation à la deuxième vague est, est très dévastatrice au sein des foyers de soins de longue durée. On sait qu'il y a au moins 900 résidents qui ont été exposés à la COVID-19 dans les foyers. Et le gouvernement Ford a retardé les mesures pour sauver des vies dans les foyers de son longue durée. C'est ce que la Commission a dit en termes de témoignage. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement de Ford avance de façon si lente Et quand est-ce que les vrais investissements vont être faits et qu'on va commencer à agir rapidement pour sauver les vies des aînés Réponse, ministre des ministère de longue durée. Merci pour la question. Je peux vous dire que... Nous nous sentons tous préoccupés par les résidents des foyers de soins de longue durée et le personnel. Et c'est pour cela que nous avons agi rapidement depuis le début pour assurer que nous créions la flexibilité réglementaire pour nos foyers et les amendements flexibles nécessaires 232 millions de dollars pour assurer que le personnel et l'administration ont les soutiens nécessaires pour le contrôle des infections. Nous avons des mesures continues pour assurer qu'il y a le déploiement des équipes des hôpitaux dans ces cas. Et 94, 94 de nos foyers n'ont pas de nouveaux cas. Et souvent, les cas de contamination touchent seulement un résidents, et ce sont des cas qui sont isolés. On veut s'assurer que toutes les mesures, y compris les 430 millions de dollars pour appuyer nos foyers, continuent au cours des semaines à venir. Question complémentaire. C'est déplorable que la, les points de la ministre ne parlent pas du fait que 509 aînés sont affectés par la COVID-19 en ce moment. La commission, et, et la commission des soins de longue durée et les nouveaux témoignages qu'elle a fournis ont montré que les officiers du gouvernement n'arrive pas à expliquer pourquoi les, le premier ministre a laissé ses aînés mourir pendant des mois lors de la deuxième vague. Et la commissaire, le commissaire également a souligné le besoin urgent d'avoir quatre heures minimum de soins interactifs quotidiens. Nous sommes au beau milieu de la deuxième vague et ce qui est décrit n'a pas l'air d'être une urgence avec autant de vies qui sont... Dans la balance, pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de pouvoir de, de mettre en œuvre les quatre heures minimum de soins? Réponse. Merci pour la question. Le sentiment d'urgence est toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons commencé dans un nouveau ministère pendant l'été de 2019 et nous avons compris le problème de capacité de personnel. Nous avons créé un panel consultatif pour pouvoir comprendre ce qui devait être dur, ce qui devait être fait, et nous nous sommes engagés à faire cela. Le rapport a été reçu et nous avons lancé la stratégie en décembre. Nous avons fait plus que possible. Nous avons travaillé de façon urgente, travaillé avec les ambulanciers, les hôpitaux, les soins intensifs, les équipes de contrôle des infections, et tout cela est continu. Nous comprenons le sentiment d'urgence et on va continuer avec le même sentiment d'urgence. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que le commissaire a dit. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il s'agit d'un problème de, de vie ou de mort et la réponse du Premier ministre clairement a été de retarder et d'ignorer les choses. Les témoignages de la Commission ont montré le vendredi dernier, c'est que ce n'est pas la politique du gouvernement qui sont en jeu ici. Nous savons que les foyers à but ont eu de plus en plus d'éclosions à Ottawa et, d et des, on a jusqu'à trois résidents qui partagent une chambre. Le gouvernement a promis des mesures, a promis d'augmenter le taux du personnel, mais tout le monde demande des mesures urgentes. Les gens ne veulent pas que le gouvernement continue à retarder les choses. C'est le moment de régler le problème. Quand est-ce qu'ils vont... Interdire que deux résidents partagent une chambre dans les foyers. Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition. Nous, nous, nous voulions nous assurer que nous sommes tout à fait transparents dans le problème de, de du. du du problème qui a été identifié pendant la première vague, nous avons travaillé avec Santé publique Ontario pour essayer de répondre à tous les problèmes avec des mesures nécessaires tout en comprenant les spécificités en termes de soins intensifs et créer des mesures pour les hôpitaux et qui vont permettre de servir les personnes qui ont des problèmes de santé grave, comme des, des problèmes cardiaques. Et nous avons reçu les témoignages, on a répondu à ces témoignages, le gouvernement a, a reconnu cela, et nous continuons d'essayer de régler le problème. Je remercie les milliers de personnes qui travaillent à chaque heure pendant cette pandémie terrible. Ces personnes font une différence. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président, et merci. Cette question est pour le Premier ministre. Pendant cette pandémie, les parents ont essayé de faire le bon choix pour protéger leurs enfants tout en assurant qu'il n'y a pas de retard dans leurs apprentissages. Mais, grâce à, mais à cause d'une approche mal Établi qui a laissé des effectifs de classe qui sont trop élevés et des bus qui sont, euh, qui sont surchargés, on a jusqu'à 5 500 élèves qui ont, re, qui ont refusé de revenir à l'école. À London, on a des milliers, et Hamilton manque environ 1 000 enfants dans les écoles. Et nous savons qu'il manque les dollars nécessaires pour aider les enfants. Les inscriptions ont été lourdement affectées, et nous savons que des millions de dollars dans les investissements et dans le budget ont disparu et il faut que le premier ministre agisse rapidement. Qu'est-ce qu'il fera Réponse. Leader de l'opposition, leader, du, leader parlement, parlementaire du gouvernement, pardon. À Manitoba, nous avons vu que le premier ministre s'est engagé à augmenter les taux d'investissement dans l'éducation, le, le, et nous faisons la même chose dans notre province. Nous voulons nous assurer que les investissements sont alloués aux problèmes des élèves. Nous avons étudier les expériences dans le conseil scolaire catholique et dans un autre conseil scolaire, on a vu que l'expérience était vraiment spectaculaire. Et j'encourage tous les enseignants et tous les, les deux conseils, ils ont fait un bon travail et ils agissent bien en tant qu'éducateurs. Question complémentaire. Monsieur le Président, si les conseils scolaires et les écoles font du bon travail, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les investissements nécessaires? Donnez-leur l'assurance dont ils ont besoin. En répétant les mêmes nombres qu'en août, ça ne va pas faire disparaître les problèmes. Il faut écouter les travailleurs de première ligne dans les écoles. Ils partagent sur Twitter plusieurs de, des expériences auxquelles ils font face. Et ils essayent d'accommoder de plus en plus d'élèves alors que les élèves continuent d'augmenter et on ne voit pas le personnel d'assainissement des écoles. Nous savons que les, les les cas de Covid-19 en Ontario sont en train d'atteindre de, de nouveaux records. On ne peut pas continuer à ignorer cela. Est-ce que le Premier ministre va prendre des mesures maintenant Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'agir depuis le début de la pandémie. Nous avons pris des mesures rapides pour assurer que nos élèves sont en sécurité. On l'a fait en travaillant avec les conseils scolaires et nos partenaires éducateurs, éducatifs pour assurer que les leaders sont bien équipés pour développer le système ici en Ontario. On veut s'assurer que les élèves continuent de venir à l'école. Nous sommes le seul gouvernement qui a investi autant dans une petite période de temps. Ce sont des temps difficiles. La, chef de l la, la membre de l'opposition peut comprendre que ça a été très difficile pour nous de créer de l'apprentissage en ligne, la protection pour les élèves, pour ceux qui veulent aller en, en classe. Nous avons été en mesure de faire cela et cela veut dire que... Est-ce que cela veut dire qu'on doit arrêter? Non. Les parents font des choses différentes, les enfants veulent des choses différentes, et ce gouvernement veut se préparer à tout ce qu'ils veulent en travaillant avec nos enseignants pour assurer que nous répondons à leurs besoins. Prochaine question, député de Barry hinnettville Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de, du Développement économique. La semaine passée, le ministre, joint, le ministre du commerce, est joint à moi, ainsi que euh, le député de Barry. Nous avons rencontré Wilfried et sa femme Ingrid, euh, qui viennent, qui sont allemands et qui ont une entreprise, qui sont des leaders en termes de fabrication euh, en, de cheminées ici en Ontario. Et nous avons été très impressionnés par le travail qu'ils ont fait. Et pendant la COVID-19, ils ont dû mettre leur activité commerciale en pause et ils ont commencé à créer des EPI. Et c'est un exemple de fabricants qui ont répondu à l'appel. Et est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on appuie ce genre d'entreprise et qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces fabricants? Réponse? Merci. Merci. À la députée de Barry Innesville pour sa question. J'aimerais féliciter Ingrid, Stephen et Chris de nous avoir accueillis à leur conférence. Leurs 1100 employés ont montré que. L'Ontario est un leader en termes de fabrication. En septembre seulement, l'Ontario a vu une augmentation de près de 52 000 emplois dans ce secteur. Ça veut dire que 52 000 personnes, travaillent en, 52 000 personnes de plus travaillent dans ce secteur qu'avant la COVID. Et cela montre que même pendant une pandémie, on peut créer toute chose ici dans la province et on doit être fier de cela. En achetant des produits fabriqués en Ontario, on peut investir des milliards de dollars dans notre économie et mener notre province sur le chemin de la relance. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Et comme ça a été mentionné dans un, un article, même la COVID-19 ne pouvait pas empêcher ce, cette entreprise d'agir pendant la COVID. Notre gouvernement est un leader dans ce domaine et nous avons appuyé euh, les, fabri les fabricants et en créant de la promotion pour les produits fabriqués en Ontario pour que les gens sachent lorsqu'ils vont. En, dans les magasins, quels produits ont été fabriqués en Ontario. On a vu que 73 des Ontariens veulent acheter des produits faits localement. Alors, est-ce que le, le ministre peut partager avec nous quels sont les nouveaux développements qu'on a pour les produits fabriqués en Ontario Réponse ministre du Développement économique, merci. Les fabricants et les exportateurs canadiens ont lancé le programme de, pour les produits fabriqués en Ontario, mais c'était seulement le début et nous, nous sommes... Impatient d'annoncer euh, la le lancement de la deuxième phase des produits fabriqués en Ontario. Et c'est intéressant de voir que c'est facile euh, pour les acheteurs de trouver les produits qui sont produits et fabriqués en Ontario. Nous avons à ce jour 4600 produits qui sont enregistrés avec le logo de 1200 fabricants ontariens. Cela se traduit par 4600 produits de qualité fabriqués en Ontario. Nous étions contents de voir le logo sur la peinture lorsque j'ai visité euh, le foyer Ferris Hardware dans le, à, à Norbay euh, cette fin de semaine. Alors, nous demandons aux gens de chercher justement dans le répertoire pour savoir exactement d'où se trouvent, où se trouvent le, ces produits. Prochaine question, député de Essex. Ma question est pour le Premier ministre. Nous savons tous que le Premier ministre a une relation personnelle avec Charles McVitie. Il essaye de lui octroyer sa propre version de l'université Trump-North. Et moi, ça m'a vraiment dérangé de voir le diplôme d'éthique qu'il présente. Et nous avons vu des photos de l'anniversaire de cet homme et, et des vidéos également. On voit que le Premier ministre était présent, ainsi que le WIP en chef du gouvernement. Nous avons vu également des ministres, des ministres du gouvernement. Et ces photos ont dis, disparu sur le site Web le jeudi dernier. Est-ce que... Ces ministres qui sont partis à la fête sont au courant de ce qui s'est passé avec les accréditations du Collège du Canada Christian Colleges et qu'est-ce qui s'est passé avec les photos. Réponse, je suis heureux de prendre la parole pour répondre à ce problème. Chaque fois qu'un individu, un organisme fait une demande pour un permis, c'est important de demander aux législateurs de s'assurer que les fonctions judiciaires sont en place et qu'il y a un processus équitable et de responsabilité en place. Et ce sont le genre de choses qu'on débat ici dans la Chambre. Il y a trois points principaux qui peuvent être appliqués à la nature de ce problème. Premièrement, les projets d'intérêt privé qui ne sont pas traités dans une discussion ouverte. La deuxième option, c'est pour les affaires, les événements ministériels. Et le troisième, c'est pour le processus législatif. On veut s'assurer qu'il y a de la transparence, de la responsabilisation et des processus. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Malgré les préoccupations venant de, des membres de son parti, le Premier ministre a passé des semaines à montrer euh, sa préférence pour McVeely et il a défendu plusieurs fois. On sait également que euh, McVeely a accès ou a eu accès au au Premier ministre et à, à ses conseillers, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à cette fête, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les membres du cabinet qui étaient présents à cette fête ont fait du lobby à la fête, ou ils sont juste des alliés proches de McVitie Réponse. Merci encore, Monsieur le Président. Afin d'assurer un processus transparent et équitable, auquel on s'est engagé et qu'on fait toujours du, de ce côté de la Chambre, on veut s'assurer que le processus de responsabilisation est en place. C'est le, le principe de l'État de droit et nous prenons cela très sérieusement. Si on regarde l'option de du projet de loi d'intérêt privé. Cette option va directement au comité. C'est un processus très simple et très direct. Le, consent le consentement ministériel est quelque chose qui est fait traditionnellement dans la salle de conférence des ministres. Et nous avons convenu cela pour le projet de loi sur le fardeau administratif. On veut s'assurer que ce projet va directement vers le comité. On l'a fait encore, on le fera. On veut s'assurer que tout cela est combiné dans un processus transparent. Prochaine question. Député de Ottawa, Vanille. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Je dois continuer de poser ces questions Est-ce que... Les gens de ma circonscription me disent encore et encore que la situation dans le foyer de soins de longue durée n'est pas résolue. Je reçois des mises à jour des administrateurs de ces euh, foyers et, au lieu d'être rassurants, c'est facile de lire entre les lignes. Ils essayent de nous dire que tout est sous contrôle en disant qu'ils ont un programme de prévention et de contrôle des infections et ils disent dans les mêmes lettres qu'ils travaillent avec les équipes hospitalières pour développer des procédures pour gérer les infections parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les éclosions et les résidents et leurs familles me disent qu'il y a des retards dans les tests alors que le virus continue d'être pro propagé est-ce que la ministre va s'assurer que les tests sont améliorés et priorisés dans les foyers la ministre des soins de longue durée merci à la députée de cette question il y a des efforts en cours pour répondre aux besoins en matière de personnel et d'équipement de protection individuelle des foyers il n'y a pas de situation critique dans les foyers, il n'y a pas de de pénurie de personnel importante dans la région d'Ottawa. Il y a quatre foyers qui ont des cas de la COVID chez les résidents, mais les autres n'ont pas de cas chez les résidents en raison de la définition que je viens de mentionner. On consulte aussi les familles et nous faisons en sorte que les foyers puissent permettre à leurs résidents de joindre leurs êtres chers. Nous avons aussi les mesures de, de prévention, de contrôle des infections. Tous les foyers sont en partenariat avec des hôpitaux à cet égard. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, à la ministre des Soins de longue durée, je félicite la ministre du programme de paramédicine Et d'après mes propres expériences, il me semble que ce programme pourrait être très utile pour nos êtres chers. Les aidants naturels jouent un rôle essentiel dans le cadre de la solution à ce problème. Il faut qu'ils puissent avoir accès à leurs êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Nous devons comprendre que très souvent, ces aidants naturels sont des aînés qui s'occupent d'un époux. Une entité à Champlain nous a fait part que les problèmes en matière d'accès au dépistage minent le rôle des aidants naturels. Donc ma question, au nom de toutes ces personnes qui s'occupent de leurs chers dans les foyers de soins de longue durée, la ministre fera-t-elle en sorte que le dépistage dans les foyers soit amélioré. La ministre de la Santé. Merci de cette question. Oui, le dépistage est très important pour les aidants naturels. Nous comprenons l'importance de leur rôle. Ils fournissent jusqu'à 80 des soins fournis dans les foyers de soins de longue durée. C'est très important sur le plan affectif et physique. Nous avons permis le dépistage dans les pharmacies pour les personnes asymptomatiques. Les gens peuvent rapidement avoir accès aux résultats de leurs tests et donc peuvent aller voir leur être cher. Nous avons aussi de nouvelles de nouveaux types de dépistage et ces nouveaux euh, tests seront fournis aux résidents et aux employés des foyers de soins de longue durée ainsi qu'aux aidants naturels. Vous avez raison, les aidants naturels jouent un rôle très important. Question suivante, le député de mississauga Lakeshore. Ma question s'adresse au procureur général. Mes commettants veulent que leur gouvernement euh, s'attaque aux activités criminelles. Ils sont reconnaissants des efforts de notre gouvernement pour venir en aide à nos communautés afin de défendre les personnes respectueuses de la loi et pour démanteler les réseaux criminels qui tirent profit des jeunes personnes dans nos communautés. Nous savons que la traite de personnes cible les communautés ontariennes, et nous avons donc une démarche pour nous attaquer à ces activités criminelles. Quelles mesures euh, notre gouvernement a-t-il déployées pour contrer ces activités Le procureur général, merci au député de sa question. C'est excellent de pouvoir dire aux Ontariens ce que fait notre gouvernement pour venir en aide aux victimes de la criminalité. Nous réinvestissons les recettes des activités criminelles pour contrer le crime. Nous investirons 2,5 millions de dollars dans le cadre d'un programme de subvention pour financer des, des projets qui euh, contre les efforts criminels. Les recettes des activités criminelles seront réinvesties dans nos programmes et serviront aussi à financer la sensibilisation. Nous avons investi 100 000 dollars dans la circonscription du député pour Project Haven qui a pour objectif de localiser les victimes de la traite de personnes et afin de tenir responsables les auteurs de ces actes. Nous prenons l'argent des criminels et nous le réinvestissons afin de soutenir les victimes de la criminalité. Question complémentaire, le député de Sarney-Lampton. Merci. Ma question s'adresse aussi au procureur général. Monsieur le ministre, c'est excellent d'entendre parler du financement, mais les Ontariens ont besoin de certitude concernant les efforts de notre gouvernement pour contrer ces activités criminelles, mais comme étant, veulent savoir que, contrairement aux libéraux, nous appuierons les forces de l'ordre. Le procureur général peut-il nous expliquer que ce financement n'est pas une solution temporaire et en fait, il fournira une aide directe aux forces de l'ordre afin de prévenir les activités criminelles. Le procureur général, merci au député de Sarnier de sa question. Soyons clairs, nous allons nous attaquer aux criminels. Ce programme de subvention vise à euh, financer les programmes des forces de l'ordre. Contre ces activités criminelles, nous allons démanteler les réseaux criminels qui tirent profit des jeunes personnes dans nos communautés. Dans la circonscription du député, nous fournirons 75 dollars au service de police de Sarnia pour qu'il ait les équipements nécessaires pour s'en prendre à ceux qui organisent ces réseaux criminels. Et c'est plus difficile pour les criminels d'utiliser de, de, les recettes de leurs activités criminelles. En actualisant nos lois, nous avons posé des gestes pour tenir les auteurs responsables et pour venir en aide aux victimes de la criminalité. Question suivante, la députée de toronto saint Paul's. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. La vice-première ministre, essaie de se distancer de Charles McVitie. Elle a dit aux médias qu'elle ne se sentait pas à l'aise concernant le fait que le gouvernement défend l'homophobie. La vice-première ministre est plutôt troublée par la réputation de son gouvernement plutôt que par le bien-être des personnes qui se font attaquer par M. Charles McVitie. Pourquoi la vice-première ministre est-elle plus préoccupée par le bien-être de son parti plutôt que par les personnes qui se font attaquer par Charles McVillie. Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de répondre à cette question. Nous appuyons la, la primauté de la loi. En fait, lorsque je travaillais comme avocat, je, tra je travaillais très souvent avec des choses reliées à la charte. La loi garantit l'égalité devant la loi. Nous voulons que les processus soient équitables pour tous. Des processus qui visent à faire en sorte que lorsqu'on demande un permis ou un agrément, que le processus soit clair. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne de prendre des décisions à cet égard. Nous avons besoin d'un processus équitable et nous l'avons. Nous avons un processus législatif et de consentement ministériel. Nous avons jumelé ces processus et nous l'avons fait avec euh, d'autres établissements postsecondaires. À l'ordre, à l'ordre, la question complémentaire. À la vice-première ministre, j'espère qu'elle répondra à cette question. Charles Mugulu a dit en 2010 que l'éducation sexuelle entraînerait la victimisation des enfants par des adultes. Il a dit que c'est de la propagande pour que nos enfants deviennent homosexuels. Il a dit que toute personne homosexuelle est pédophile tout en acceptant un million de dollars de son collège. Si la vice-première ministre est concernée par la marque de son parti, elle devrait être préoccupée par le fait que le collège de M. McVeely oblige ses employés à signer un accord qui dit qu'ils ne sont pas, sont homophobes. Est-ce que la vice-première ministre va donner à, à M. McVeely une plateforme encore plus importante pour disséminer sa haine envers les personnes gays? Le ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président. Nous respectons tous la qualité et le fait que nos, deux, nos processus ne devraient pas être influencés par la haine. Ces processus nécessitent à ce qu'on respecte le, la loi, à ce qu'il y ait un processus où tout le monde peut. Avoir voix au chapitre, cela nous donne l'occasion de prendre de bonnes décisions. Nous suivons un processus, nous suivons le processus le plus transparent possible, le débat en chambre. Nous suivons un processus d'examen indépendant. Il n'y a pas d'autre processus qui est plus équitable que celui que nous suivons. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Il y a un mois, le Premier ministre a dit que son plan fonctionnait, mais le médecin hygiéniste en chef à Ottawa a dit qu'une crise sanitaire s'en venait dans la capitale. Une semaine plus tard, le Premier ministre a décidé de remettre en place les mesures de confinement. La semaine dernière, le Premier ministre a dit que nous, nous aurions une nouvelle modélisation selon laquelle il y, a, il y a eu une réduction du nombre de cas. Et la journée suivante, son équipe médicale nous a démontré le contraire. Comment les Ontariens peuvent-ils faire confiance aux propos du Premier ministre, étant donné qu'à chaque fois qu'il en parle, ses propres experts contestent ces affirmations. La vice-première ministre et la ministre de la Santé, merci à député de sa question. La COVID a beaucoup changé dans la province. Nous faisons face maintenant à la deuxième vague. Nos chiffres sont élevés pendant une certaine période. On avait l'impression qu'il y avait une, une réduction dans la région d'Ottawa notamment, mais les chiffres sont à nouveau à la hausse. Lorsque le Premier ministre parlait, c'était le cas. Mais finalement, il y a eu maintenant une augmentation du nombre de cas. Nous demandons aux Ontariens de suivre les consignes sanitaires. Portez un masque si vous ne pouvez pas vous distancer. Lavez-vous les mains, restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. C'est la règle la plus importante. Et faites en sorte de suivre ces règles. C'est la manière de baisser le nombre de cas. Et nous demandons à tous les Ontariens de le faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire s'adresse également à la ministre de la Santé. Des informations du gouvernement qui sont claires sont essentielles en cas d'urgence. Parfois, le Premier ministre nous dit qu'il prend les, les conseils des experts médicaux, mais parfois, il dit qu'il prend les conseils des maires et des autres élus. Un jour, il dit qu'il y a une réduction du nombre de cas et euh, la journée suivante, les experts disent le contraire. Il me semble que certaines de ces décisions n'ont aucun bien fondé. Il n'y a aucune stratégie. Il est en train tout simplement d'improviser. Le gouvernement, quand sera-t-il honnête auprès des ontariens? Quand deviendra-t-il transparent quant à sa prise de décision, la manière par laquelle il choisit des perdants et des gagnants et quand est-ce qu'il va arrêter d'improviser quant à la COVID-19? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, nous avons une démarche très mesurée quant à la deuxième vague de la COVID-19. C'est quelque chose qui fait partie de notre plan pour l'automne qui est... Et rendu, a été rendu public il y a des semaines. Nous voulons que les gens suivent les consignes sanitaires. Nous voulons que les, les interventions médicales puissent se produire. Nous sommes prêts à la saison grippale. C'est la voie que nous empruntons et nous allons continuer de suivre cette voie. Nous n'avons pas vu d'augmentation dramatique du nombre de cas. Mais cependant, nous voyons trop de cas. Et donc, nous avons adopté une démarche en matière de santé publique pour nous y attaquer. Le Premier ministre, depuis la, le début de la pandémie, dit qu'il suit les, direct, les, les conseils des experts, y compris Dr. Williams. Merci beaucoup. Merci. Question suivante, le député de Don Valley North. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse. La pandémie la COVID-19 signifie de l'incertitude pour bon nombre de secteurs d'activité de la province. En Ontario, le secteur minier emploie plus de 72 000 personnes dans les mines et dans les chaînes d'approvisionnement des mines. À Toronto, en fait, c'est la capitale du secteur minier du monde. Donc, euh, peut-il nous expliquer la manière par laquelle on appuie ce secteur minier durant cette période difficile? L'adjoint parlementaire et le député de peterborough cowortha Merci au député de Don Valley Nord de sa question. En 2019, le secteur minier... Je dois interrompre le député. Ce n'est pas quelque chose de recevable de poser une question à un adjoint parlementaire. Aviez-vous l'intention de poser cette question à un ministre Au ministre de l'énergie. Donc vous aviez l'intention de poser la question au ministre qui s'occupe du secteur minier donc une réponse du, du, de l'adjoint parlementaire. En 2019, le secteur minier a généré plus de 10 milliards de dollars en minéraux, le quart de la production canadienne les sociétés minières mènent la charge en matière de durabilité environnementale et c'est très clair durant la pandémie. Je tiens à remercier le secteur minier de sa réponse pleine de compassion à la pandémie d'avoir partagé notre engagement vis-à-vis -vis de la sécurité de tous. En raison de l'engagement du secteur, nous avons pu agir rapidement afin de désigner le secteur minier comme secteur essentiel tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs. Question complémentaire. Merci monsieur le président et merci à l'adjoint parlementaire de sa réponse. Je suis reconnaissant envers toutes les sociétés qui partagent notre engagement vis-à-vis -vis de la protection des travailleurs durant la pandémie. L'adjoint parlementaire peut-il nous parler des autres initiatives de notre gouvernement pour venir en aide à ce secteur? Merci, Monsieur le Président. L'Ontario se dirige vers la reprise économique en s'attaquant aux formalités administratives. L'un de nos projets de loi vise à améliorer l'efficacité de la loi sur les mines. Les changements proposés apporteront des précisions et signifient une meilleure expérience du client. Le ministre pourra aussi répondre aux crises à l'avenir. Notre travail n'est pas terminé, mais je suis optimiste que l'Ontario sera parmi les meilleurs territoires de compétence en matière du secteur minier. Cela va nous permettre de continuer notre reprise économique tout en fournissant des, des minerais aux autres pays du monde. La députée de Necobald. Ma question pour la ministre de la Santé. La demande pour le vaccin contre la grippe est très élevée. Nous avons tous notre rôle à jouer et se faire vacciner est un bon début. Mais le gouvernement est mal préparé. J'ai un courriel de Caroline Family Health Team envoyé à une patient sur la liste d'attente pour le vaccin contre la grippe. Et je cite, nous avons commandé 1500 vaccins auprès de santé publique. Cette demande a été rejetée. L'approvisionnement demeure le problème le plus important en ce moment. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons. La santé publique n'a pas euh, confirmé qu'il y aura de nouvelles commandes de ce vaccin. Fin de citation. Et la même chose s'applique à partout. Je suis d'accord que les vaccins seront livrés toujours en tranches, mais nous savions combien de doses que nous allions recevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? La ministre de la Santé. Nous voulions avoir la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Et c'est quelque chose qui est en cours. Je suis reconnaissant envers les Ontariens qui se sont fait vacciner. Bien avant la pandémie, nous avons commandé 5,1 millions de doses, une augmentation de 700 000 par rapport à l'année précédente. Nous avons pu en obtenir 350 000 de plus avec l'aide du fédéral, c'est-à-dire 5,45 millions de doses. Aujourd'hui, dans les pharmacies, plus d'un million de vaccins ont été administrés. Mais ce n'était que 150 000 l'année dernière. Donc, plus d'un million de doses déjà. Donc, c'est une campagne tout à fait couronnée de succès. Et je suis reconnaissante envers les Ontariens qui se sont fait vacciner. Question complémentaire. Caroline Family Health Team n'est pas la seule. Dans ma circonscription, une autre équipe a écrit à la ministre en disant que notre équipe a reçu des informations sans lesquelles, selon lesquelles la campagne serait limitée cette année. Et donc, nous avons identifié les pharmacies. À Shopper Drug Mart, à Hanmer, on voit que le vaccin n'est pas disponible dans cette pharmacie. Et selon la pharmacienne, ils n'ont aucune dose. À Chelmsford, Guardian Pharmacy, aucune dose. IDA Pharmacy à Lavac, ils n'ont pas de doses et ils ne savent pas quand ils en recevront davantage. Rexel annule des euh, rendez-vous déjà programmés. Qu'est-ce qui arrive, Madame la ministre? Si l'accès au vaccin est trop difficile, les gens ne se feront pas vacciner et un pilier de notre réponse à la COVID va s'effondrer et aura un impact important. Donc comment se fait-il que ce qui s'est très bien passé pour le passé ait euh, tourné si mal? En fait, les choses vont très bien. Un nombre record d'antériens se sont fait vacciner et nous avons passé en premier les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les résidents des foyers de retraite, de soins de longue durée et d'hébergement collectif. Nous voulons que ces gens se fassent protéger et nous voulons aussi protéger les gens hospitalisés. Nous avons investi 28, mis de côté 28 millions de dollars pour acheter des doses supplémentaires. J'ai déjà été en contact avec Patty Haidu, ministre fédéral de la Santé, pour poser quelques questions sur leurs réserves de vaccins. Et nous consultons aussi les fabricants afin d'obtenir plus de vaccins. Les gens veulent se faire vacciner et donc, nous travaillons fort pour que les gens puissent y avoir accès. C'est la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de la province. Question, question suivante, le député de lanark kingston Merci, Monsieur, Monsieur le, le, le président. président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a une différence entre le côté théorique et le côté pratique. Le Dr Paul ramon le médecin hygiéniste en chef de l'Est de l'Ontario, s'est plaint, plaint auprès des médias en disant, les médecins et les experts me critiquent trop. Les, des véritables médecins qui traitent les patients n'appuient pas cette expérience théorique. Des, des dizaines de milliers de médecins de l'Ontario et partout dans le monde utilisent la science et les faits pour contester l'interprétation euh, publique du confinement. Madame la ministre, vous pouvez confier des responsabilités, mais vous ne pouvez pas ignorer vos responsabilités. Quand allez-vous reconnaître, comme tous ces médecins, que vos mesures de confinement font beaucoup plus de mal que de bien La ministre de la Santé, merci de cette question. Dès le départ, nous avons expliqué que les décisions en matière de la COVID-19 sont prises en fonction de la science et des faits. Et donc, nous nous servons de preuves scientifiques. Comment pouvons-nous protéger les Ontariens? C'est ce que nous avons fait tout au long du processus. Il n'y aura pas de l'unanimité chez les médecins. Cependant, nous avons un médecin hygiéniste en chef très compétent, le Dr Williams, ainsi que les employés de Santé publique Ontario, ainsi que les membres de la table de, de mesures de santé publique. Ces personnes nous fournissent leurs recommandations en fonction des preuves scientifiques et nous acceptons leurs conseils depuis le début de la pandémie. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre de la Santé, vous avez dit que vous vous servez de preuves scientifiques, mais ce n'est pas le cas. Vous vous servez d'opinion bureaucratique. Je vous demande de retirer vos propos. Je les retire. Donc, à part des médecins, il y a d'autres qui, qui s'opposent à votre plan. Richard Chabas et Joel Kettner s'opposent aussi au confinement. Les médecins qui traitent des patients s'opposent aussi à votre plan, mais vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez même pas... Vous écoutez uniquement le docteur David Williams. Quand allez-vous commencer à écouter, comment allez-vous mettre un terme à cette souffrance Je vais rappeler à tous les députés de faire leurs commentaires par l'intermédiaire de la présidence, de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, pour, par votre intermédiaire, je demande aux députés de penser de ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. On pourrait faire face à la même situation qu'en Europe. Des centaines de milliers de cas, des hôpitaux et les urgences bouleversés. Nous avons dû poser des gestes. Nous voyons maintenant une réduction du nombre de cas. La réduction n'est pas si importante, mais nous aimerions qu'il y ait en fait moins de cas. Désolé, au ministre, à la ministre, le député de Lennox-Frontenac-Kingston, à l'ordre. Nous nous servons des, des recommandations des médecins, que ce soit Dr. Williams ou la table des mesures publiques, mais il y a d'autres médecins qui appuient notre stratégie. On a consulté. Plusieurs médecins. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, la médecin en, euh, en chef, euh, hygiéniste en chef du Canada, a parlé de ce que nous savions déjà à york sud -Weston. Pour ce qui est de la COVID-19, euh, le code postal importe. Selon nos données, des groupes défavorisés, que ce soit les aînés, les femmes, les personnes handicapées, les immigrants et les travailleurs marginalisés qui fournissent des services essentiels, ont été très durement touchés par la pandémie. Le Premier ministre va-t-il reconnaître les inégalités régionales qui existent à Toronto et va-t-il fournir le soutien dont notre communauté a désespérément besoin? La ministre de la Santé. Merci aux députés de sa question. Oui, vous avez raison. Il y a certaines inégalités régionales où les gens ne se font pas tester. Et lorsque nous avons commencé le dépistage dans les centres d'évaluation, beaucoup de ces groupes ne se sont pas fait tester. Nous avons donc euh, ouvert certains centres de dépistage mobile. Les hôpitaux font un excellent travail. L'hôpital Michael Guerin, l'hôpital Unity, UHN travaillent avec les partenaires communautaires qui fournissent des services. Et les nouveaux arrivants. Euh, se servent de ces services. C'est une, une relation de confiance. Les gens peuvent se faire tester. Et lorsque nous aurons un vaccin, ça sera quelque chose d'important d'avoir ces relations de confiance pour que les gens peuvent se faire vacciner. Une question supplémentaire. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Mon quartier continue d'être très durement touchés par la COVID-19. Il y a des problèmes socio-économiques dont nous avons besoin d'objectifs en ce sens. Il faut combattre la COVID-19 sur le terrain, s'assurer qu'il y a de l'accessibilité en différentes, en différentes langues aussi, pour que les règles soient comprises par tout le monde. Cela s'applique à chaque quartier. Le solliciteur général a dit que c'était raisonnable. Nos communautés comptent sur nous. Est-ce que vous allez financer les acteurs de liaison pour régler ce problème? Réponse? Nous reconnaissons le problème et nous offrons ce soutien dans certains quartiers. Nous nous assurons que les gens soient testés et lorsqu'il y aura un vaccin, nous, ils pourront le recevoir. Mais de façon générale, ce que nous faisons est similaire à ce que vous avez dit. Nous voulons que nos services soient accessibles à tous. C'est pourquoi nous avons, nous avons créé des équipes locales. C'est pour, pour qu'il y ait des ressources au niveau des services sociaux et de la santé parce que certaines personnes ont, par exemple, des problèmes pour payer le loyer ou avoir accès à la nourriture. C'est ce que nous essayons de régler. Et nous savons que nous avons grandement contribué pour les communautés en, en, en, en dans le besoin. Question Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Charles McVitie, au fil des années, a montré qu'il était islamophobe, homophobe et transphobe. Et c'est très bien documenté, car donc, nous sommes au courant de cela. Pourtant, dans la loi de relance contre la COVID-19, le gouvernement a répondu aux faveurs de Charles McVitie et il lui a offert une offre, soit de député. Faites attention avec les choix de vos mots. Parfait, je retire ce que j'ai dit. Soutenir M. McVitie et ses propos haineux, c'est endosser ces dires. Et c'est la priorité de ce gouvernement en cette période de pandémie. Donc, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi est-ce que les dires et les points de vue de M. Charles McVillie devraient être euh, mis de l'avant ici? Réponse, le député c'est que notre priorité numéro un par rapport à la pandémie, c'est la santé et la sécurité des Ontariens. Et nous avons fait un très bon problème, euh, nous avons fait un très bon travail pour régler cela. Nous avons travaillé sans fin. Et je pense que les Ontariens le pensent également. Nous avons fait un très bon travail. Donc, c'est une référence inappropriée de la part du député. Du député. Cela, ce, ce sujet en question doit s'aligner avec un processus transparent. Donc, quiconque souhaite faire une demande de permis aura droit à un processus transparent. Et est ce que nous avons fait ici, merci. Question supplémentaire? Ce n'est pas par rapport au processus. Je le sais quand je regarde de l'autre côté de la Chambre. Vous le savez tous. Et la vice-première ministre l'a dit aussi la semaine dernière. Vous le savez. Honnêtement, je ne comprends pas qu'on continue d'aller de l'avant avec, ce, avec cela. Les révélations de la, de la semaine dernière nous ont démontré qu'ils sont, qu sont obstinés par rapport à ce sujet. Ils devraient plutôt se concentrer sur les éclosions de COVID-19. Il y a tellement d'autres choses dont nous devrions discuter en ce moment. Monsieur le Président, c'est pourquoi je dois poser cette question. Est-ce que le ministre des, des, des Collèges et des Universités va retirer Charles McVeely du projet de loi? Encore une fois, faites attention à vos commentaires. Réponse? Ce député qui faisait partie de l'ancien gouvernement a fait adopter ce genre de, ce genre de titre. Et en octobre, nous avons décidé de simplifier la, euh, la bureaucratie. Et cela implique de réviser les agences. C'est pourquoi nous avons ajouté cela au projet de loi. C'est pour ça. Ce... Et il y aura également avec cela un processus indépendant. Et trois institutions font partie du même processus, soit un processus transparent, honnête, un processus que nous avons suivi dans le passé et qui s'assure que les gens sont traités les, et les organismes sont traités de façon équitable. Cela conclut la période des questions. Nous reprendrons à 13 heures. Merci.